Chers traders et investisseurs, mardi 19 mai, bonjour. Alors impressionnant, nous sommes très impressionnés par la hausse d'hier, plus 5% en Europe. Les marchés ont été pris d'un optimisme démesuré et nous sommes sur le point d'exploser le haut du range suite à la conjoncture de nouvelles sanitaires et de, de ce fameux optimisme excessif sur l'avenir à court terme. C'est très intéressant. Alors la grande question est que va-t-il se passer maintenant Et d'ailleurs, les faits nous donnent raison pour le moment car nous sommes sur le point mais nous ne l'avons pas explosé. Les marchés refluent ce matin de manière relativement conséquente malgré un chiffre Zoo en Allemagne publié et de manière excellente à 11 heures, Donc encore une fois, ça devient très intéressant, va-t-on enfin casser ce fameux plafond de verre sur le DAX qui nous permettrait, si nous remontions, mais nous en doutons quand même à l'heure actuelle, de retourner voir alors que nous sommes à 11 000 des niveaux de 13 000 voire 14 000 mais nous en quand même nous en doutons légèrement donc de toute façon pour casser ce fameux plafond croyez-moi il faudrait que nous consolidions un petit peu plus bas avant de remonter d'abord c'est très important donc nous allons surveiller ça de très très près dans ce contexte nous avons réalisé ce matin un strike avec trois